Ici Anna Adamek à Montréal, c'est le 19 octobre 2017. Euh, Pouvez-vous me donner mon nom, votre nom et votre lieu de naissance? Mon nom est Luc Lessard et je suis née à Chibougamou, au nord du Québec. Pouvez-vous parler de votre enfance un peu? Peut-être quel était votre passe préféré? Mon enfance. Évidemment, je suis. Euh,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 pour être sûr que le lendemain matin, tout était prêt pour l'ouverture. Donc, une enfance heureuse, mais euh, pas par le sport, mais définitivement par le travail. Vous êtes des patins. Je suis très différent de la moyenne des... Oui. Même, petite anecdote, un des de cadeaux de Noël que j'avais reçu de ma mère, c'était des patins Bauer. Deux jours après, j'avais vendu mes patins à mon voisin. Depuis ce jour, ma mère m'a jamais pu donner de cadeaux de noël de forme cadeau de cadeau de jeu ou de sport. Je n'avais reçu que du live depuis cette date. Donc, euh, c'était fini pour moi des cadeaux qui ressemblaient à des éléments de sport, des équipements de sport. est-ce qu'il était fait dans science ou la Mon père euh, a travaillé euh, comme arpenteur, je me souviens, il euh, travaillait pour le chemin de fer. Donc mon père a une formation technique, arpenteur. Et puis petit à petit, mon père, dans son chemin cheminement, a travaillé pour l'industrie minière, entre autres à Chibougamou, des mines de cuivre, mines d'or. Puis a quitté Chugamo où j'avais probablement un an, un an et demi, et déménageant l'industrie, puis travailler dans une mine de cuivre qui était la mine du groupe mini. Et puis, euh, on commençait à monter différents échelons. Euh, au début, c'était probablement plus au niveau de la, de la supervision. Mais euh, je me souviens que parlé parlement était plus au niveau de la production. Donc, une personne qui a été un peu euh, un guide, mais en même temps, mon père avait aussi en parallèle développé des intérêts pour le dessin. Donc, euh, je me souviens qu'il y avait son bureau euh, au sous-sol, euh, la résidence principale. Mon, à ce moment-là, mon père était uniquement consultant. Il y avait, euh, avait eu la fermeture de la mine du groupe ministre ville, qui est la mine CUPRA. Quelle était son nom? Marc. Marc Lessard. Et puis, mon père était, à ce moment-là, euh, en charge de différents projets de, de construction, mais de petite envergure. Des, une laiterie entre autres, euh, il y avait aussi euh, des projets d'aréna, des, pro des, des projets de, de succursales, euh, magasins, ces choses-là. Donc, mon père avait des fonctions de, de dessinateur et de gestionnaire de construction. Euh, ensuite de ça, il avait travaillé aussi dans une vitrerie qui est le groupe Visionic, je me souviens. Et mon père a toujours été un peu, euh, à la fois dans les mines, mais aussi dans la construction. Puis ça, je, je, je le voyais, je le sentais, mais moi j'avais quoi cette vitesse Puis, euh, je, je, je me voyais un petit peu dans ce qu'on appelle dans cet environnement-là, mais sans, sans vraiment aller très loin dans l'exercice. Encore là, à très jeune âge, j'avais des, euh, des des clients l'été où -ce que je faisais les entretiens puis et puis, il y avait un dentiste, un dentiste Turcotte, qui est décédé aujourd'hui. Moi, mon rôle, c'est de faire l'entretien de tout ce qu'il y avait sur son terrain, autant les voitures, les bateaux, le gazon, la maison, les vitres. Et moi, je me suis dit, je vais faire un dentiste, parce que ce n'est pas cool. Finalement, je me suis dit, je suis peut-être pas fait pour être un dentiste, mais probablement fait pour faire autre chose. Et puis là, le côté terre me se positionnait encore plus. Donc, il y avait le côté euh, paysagiste, mais je ne me voyais pas faire ça à l'année. Et là, on voyait, là, il y avait des petits grains là, qui, se, qui se pointaient. J'avais travaillé aussi pour un, un dénommé M. où ce où je faisais aussi son entretien, propriétaire de grandes chaînes de magasins dans l'Estrie. Puis, euh, une personne qui est très bien connue dans, dans la région de l'Estrie, puis... C'était un peu euh, une personne qui m'a qui m'a donné l'intérêt de d'aller plus loin au niveau de ce qu'on appelle faire de, des affaires. C'est un homme d'affaires, M. Côté. là, je voyais le côté aussi financier. Pas nécessairement personnel, mais au niveau entreprise. Et que ça aussi, ça l'a créé un peu des intérêts qui sont à la fois affaires et à la fois les sciences, moi les sciences naturelles. Donc, un peu de tout. On est très jeune. Mon père était abonné à la revue Norton Miner. Mon père avait aussi des amis ingénieurs miniers. Là, on commence à, à sentir un peu plus le, le côté mine. En plus, je viens d'une région où ce qu'il y avait, évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup de mines damiens. Euh, donc, c'est des choses, c'est un paysage que, pour moi, était familier. Des opérations minières, des grands, je dirais, des opérations à la fois souterraines, à la fois silvères. Donc, c'est quelque chose, pour moi, qui était, c'était visible. C'est quelque chose auquel j'avais accès sur une base régulière. Donc, ça s'installe dans, dans, je dirais, dans mon quotidien. Et je me souviendrai toujours, mon père, avec ses revues Norton Miner en question, dans une des pages, il y avait une page qui était essentiellement réservée au logo d'une entreprise qui, à l'époque, s'appelait Bridge. Ce logo-là était essentiellement un faucon, mais un faucon avec toutes sortes de couleurs. ce faucon -là, Ce faucon-là, exactement, je me suis dit à ce moment-là que je devais avoir moins de 10 ans. Je dis, un jour, je vais travailler pour cette entreprise-là. J'aimais le logo. J'ai euh, une vocation artistique parce que j'aime le dessin, j'aime l'art. Et je me suis dit, cette entreprise-là, je vais travailler pour cette entreprise-là. Fait que là, vraiment, le, le clic s'est fait à ce moment-là. Donc, Petit à petit, je voyais les collègues de mon père, ingénieurs miniers, euh, qui sont à la retraite aujourd'hui, évidemment. Euh, je, je, je voyais le dialogue, j'entendais les choses. Mais encore là, je, je gardais mes distances. J'ai commencé du cégep à Thetford-Main. Cégep de Thetford en technique minière. Mon intérêt à ce moment-là, c'était de devenir un arpenteur, même, ou du moins un arpenteur au niveau technique. Mais j'ai eu euh, des bonnes relations avec un de, plusieurs de mes professeurs en technique, mais un particulier, qui était un qui m'a dit, Luc, je vois en toi un potentiel pour continuer à investir. Qu Qu'est-ce que tu penses J'étais en deuxième année de Cégep, puis j'ai dit "Ouais." Je pense que je suis prêt à faire ce qu'on appelle le saut aux études euh, universitaires en génie. Fait que technique qui m'a donné un bon, un bon, euh, je dirais une bonne base de connaissances techniques. Mais le changement s'est fait de la technique à l'université avec un dialogue très précis d'un professeur disant Luc, je te vois aller plus loin. Qu'est-ce que tu en penses Puis disons qu'il y a il a créé mon intérêt, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment fait le saut pour l'université, l'université oui, pourquoi pour l'université Laval? Et puis, c'était le collège de région de l'amiante. En fait. En fait, le collège de la région de l'amiante, en fait, en fait, c'est tout simplement parce qu'il était, l'accès était facile dans le sens qu'au niveau des transports, la logistique, c'était quoi? Peut-être un, une demi-heure de, de la résidence principale. Et puis, euh, ça me permettait de ne pas avoir à habiter en résidence à ce moment-là. Et puis, concernant l'Université Laval, ben encore là, une région qui est mieux connue. Euh, je voyais Québec plus facile pour moi que Montréal. Ça aurait pu être euh, aussi Montréal, mais j'ai préféré Québec parce que c'était un peu plus près de, de la résidence principale. Euh, vous parlez de votre professeur, est-ce que vous avez d'autres mentors Oui, en fait, tout, tout ingénieur, que ce soit minier ou autre, a une personne avec qui a une relation, je dirais, professionnelle plus pointue. Euh, puis c'est le cas pour plusieurs de ma génération, c'est Monsieur Louis Gillac, qui a été pendant tout près d'une vingtaine d'années président de, de Cambiard. Euh, M. Gignac est une personne connue ici au Québec aussi aussi euh, à l'étranger. M. Gignac est un, a été un guide, un mentor, un coach, mais une personne qui nous a vraiment donné les éléments de base pour très bien performer, des bonnes valeurs, une personne qui a été, je dirais, très présent, disponible, euh, une, euh, un caractère euh, hors du commun. Et ça nous a de, je dirais, d'une certaine façon, de se renforcer un peu les, les caractères. Puis, il faut le dire, euh, ce genre de personnes-là, on en a besoin dans notre vie à un moment. Puis ça, ça nous a donné à plusieurs de nos générations que, que je viens, j'ai graduants 88, donc, je dirais les, les ingénieurs miniers de ma génération se souviendront toujours du passage de Louis dans nos vies. Ça, ça a été très, très formateur. Mm -hmm. à votre premier emploi à l'industrie minière eh? Ok, j'ai gradué en 88 de l'université, mais le premier emploi, je dirais saisonnier, mm -hmm. c'est au moment où j'étais en technique minière. Donc, travail d'été, c'était à la mine Sigma. J'étais employé au concentrateur, j'étais étudiant, ça m'a été euh, très bénéfique parce que, de un, je faisais ma technique minière en exploitation minière, mais je faisais mes, mes stages d'été ou mes expériences d'été dans des usines de traitement, donc ça me permettait de compléter mes, ma formation technique. Donc, pendant les trois premières années, donc le programme technique c'est trois ans, j'ai fait une expérience essentiellement que, de, que dans les usines de traitement. Puis, par la suite, au niveau du bac, ça a été euh, multiple, mais essentiellement dans les opérations minières, qui, à l'époque, étaient essentiellement pour Cambior Dans les différentes mines de Cambia. Euh, donc, c'est 2000 que vous avez débuté votre carrière avec En fait, j'ai gradué en 88 1988, donc j'ai commencé en 88 pour la société Cambior pourquoi cette campagne? En fait, Cambiard, il y a, il y a raison De un, euh, Cambiard avait le vent dans les voiles à ce moment-là. On voyait une, une, je dirais, une possible courbe ascendante. Euh, Louis Gignac était une connaissance à moi. Mon père travaillait pour Cambiard à ce moment-là, mais c'est pas à cause que mon père était chez Cambiard. Moi, ce que je voyais, je voyais des défis professionnels intéressants. Je voyais une entreprise qui avait beaucoup de, beaucoup de, de challenges, beaucoup de défis. Et puis, euh, moi, je voulais faire partie de cette équipe-là. J'ai commencé en 88 comme mineur sous terre à la mine Pierre-Beauchemin. Euh, employé, on m'avait demandé de me syndiquer à cette époque-là, puis j'ai pas voulu parce que je savais qu'un jour... Euh, je serais un cadre, mais les, les employés horaires m'avaient dit « Luc, on le sait très bien qu'un jour tu vas être notre boss, fait qu on qu'on ne le pas. » Mais essentiellement, ce que j'ai voulu faire à ce moment-là, c'est d'apprendre sur le tas le travail de mineur, super, avec, euh, je dirais, une équipe formidable, que à l'occasion, je vois de ces anciens mineurs-là, que, parce que je voyage en habitant bien à l'occasion, Essentiellement, j'ai fait les montries, euh, j'ai fait les euh, galeries, donc le, le soutirage, euh, toutes les fonctions là, de, de mineurs traditionnels, il faut le dire. Euh, mine de ce n'était pas une mine mécanisée, c'était euh, avec des wagons et des rails, Mais c'était euh, une formation euh, très importante. Je dirais au bout d'une année et demie, là, ils ont bien vu là, que. Je l'avais assez appris, j'ai commencé comme euh, contremaître, puis surintendant, puis euh, il y a eu de l'opportunité pour le, le directeur de la mine, je ingénieur. en fait je les ai à peu près toutes euh, tout, euh, tout fait. Puis euh, ce qui est arrivé au bout de quoi, cinq, cinq ans, mon père euh, se préparait à prendre sa retraite, Monsieur Gignac est moi. Euh, en personne, qui me disait, Luc, qui dit euh, Il y a peut-être une belle opportunité pour toi. Euh, je te propose de, de prendre, je dirais, la, la, la suite avec avec ton père. Ton père quelques années encore, puis euh, il va pouvoir euh, penser à, à une autre personne. Est-ce que ça te parle? J'ai dit oui. Euh, toutefois, j'aimerais ça, si on voit qu'il y a une problématique, est-ce que c'est possible pour moi de revenir pour les opérations? Là, il n'y a pas de problème. C'est rassurant. rassurant. Mais je savais très bien la journée que je quitterais les opérations. Euh, C'était pour de bon, parce que à la fin de l'histoire, ce que, ce que j'ai compris, c'est que j'étais à la fois l'ingénieur minier, mais j'étais aussi le bâtisseur de mine. Donc, ce que j'avais vu de mon père pendant les peut-être les quinze ans où il a travaillé, ou les quinze d'années où mon père a travaillé pour Cambiard, j'ai vu bâtir des mines. Donc, moi, il était normal que je prenne la relève, puis il faut se le dire, entre père et fils, faire un peu de compétition. Donc, euh, Marc, mon père, a construit essentiellement la moitié des mines de Cambiard, moi j'ai construit l'autre moitié. Oui. Et puis, ce que ça a donné, ben, euh, ça l'a donné, euh, je dirais, d'abord, une, une certaine fierté. C'est toujours, euh, toujours important de, de livrer les projets, de les livrer à temps dans les coûts. Mais il reste que ça a été une aventure pour Cambia, et ça se poursuit encore avec Osisco, mais ça a été une aventure quand même importante, où ce que mon père avait sa signature et moi, j'avais ma signature sur... Euh, sur chacun de nos projets. Exactement, vous avez construit l'isier de Nier, pour le cambier. pouvez vous décrire votre processus que, que vous utilisez pour établir un crème? En fait, c'est n'est pas très complexe, mais ça a quand même beaucoup d'étapes. La première chose avant de construire, il faut le planifier. D'abord, il y a la découverte. Donc, il y a tout le travail euh, géologique qui, qui est mis en place pour... Euh, établir les ressources, éventuellement les réserves. À partir du moment qu'on sait que le dépôt existe, qu'il est économique, que les études préliminaires nous indiquent qu'il y a une bonne indication sur, euh, sur le côté euh, économique du projet, nous on, on fait ce qu'on appelle des études soit de pré faisabilité ou de faisabilité. Mais dans ces deux contextes-là, l'intention c'est de bien préciser les aspects techniques les aspects financiers, les enjeux, les risques. Donc le, le volet étude. Après le volet étude, évidemment, on rentre dans ce qu'on appelle la phase d'ingénierie de, de détail. À partir du moment où est -ce que le projet évidemment l'a accepté, que le financement est en place, que les études environnementales sont acceptées, donc il y a l'ingénierie de détail qui, qui est un processus rigoureux pour s'assurer que tout le cadre euh, je dirais technique et précise pour qu'on puisse construire avec des plans et des délis. dans un contexte d'un projet d'importance de grande importance c'est important de bien de bien mettre sur euh, sur papier l'ensemble du projet le volet exécution donc la mise en place des contrats d'exécution il y a le volet euh, de quelle façon qu'on va séparer les contrats, petits, moyens, grands, quelles sont les entreprises de la région qui sont susceptibles de, de solutionner. Là, évidemment, on parle d'un projet qui est, qui est très structuré. On a aussi à jouer avec les aspects financiers. Donc, on établit que le projet doit coûter X. Donc, on doit s'assurer qu'à la fin de la journée, que le projet rentre dans, les, dans nos coûts, dans nos prévisions. Même chose pour les l'échéancier. Donc, on a joué sur deux fronts, l'aspect échancier, l'aspect coût. Il y a l'aspect aussi, pour ne pas négliger, il y a deux aspects là, qui sont en parallèle, mais santé-sécurité, les aspects environnementaux. Donc, on a euh, on a toutes les facettes qui sont quand même euh, utilisées, mais ce qu'il faut retenir dans un projet de réalisation, comme euh, je pense entre autres à Canadienne de c'est, à la fin d'un journée. si le projet est bien planifié à la base, de façon générale, ça va bien. Donc, il y a tout le côté de planification, de quelle façon qu on va le construire, avec qui on va le construire, et puis le choix des équipements, euh, le choix des entrepreneurs. Donc, il y a tout quand même une stratégie d'approche entourant une réalisation, comme mon, on vient de préciser, comme un projet comme Canadien Maladie. Mais ça, notre rôle, c'est de s'assurer que tout ça est en place, qu'on a choisi les bonnes équipes, parce que ça prend aussi des équipes de supervision. On a à gérer des contracteurs, des entrepreneurs, donc ça nous prend généralement une équipe de 30, 40, voire même 50 personnes juste pour gérer l'ensemble de ces, de ces, de ces travaux-là. Donc, on travaille d'équipe, il faut, faut le mentionner, puis euh, je dirais chaque projet a ses défis, ses challenges sont jamais pareil. Je me souviens, euh, j'avais fait un projet euh, au Suriname, le projet euh, Rosebell. Première journée, euh, ce pas compliqué, c'est de s'habituer à la culture. Les gens locaux, on est dans la jungle, les gens locaux n'avaient jamais vu une fourchette de leur vie. Ça, on part de loin. La première fois qu'on est rentré avec des lunettes de sécurité sur le chantier, fumé parce qu'il y avait du soleil sur un arbre, euh, au bout d'un mois, le conteneur était vide parce que tout le monde, à Paramaribo, qui est la capitale, se promenait avec des lunettes de sécurité euh, cambiaires à l'époque. Donc, des cultures nettement différentes de celles qu'on a en Amérique du nord mais savez-vous, avec ces ces gens-là, on a construit un projet de très grande importance, on, a, on les a formés, on les a euh, on les a donné une culture, de, je dirais, d'entreprise, parce qu'il euh, faut qu'ils participent à la réalisation, un, de la construction, mais aussi à, à opérer ces mines-là. Donc, je suis convaincu que ces personnes-là aujourd'hui, puis je me souviens très bien d'un moment où ce que les gens m'appelaient... Euh, Mr. Luke, parce que pour moi, j'étais une personne d'une certaine seniorité, si on veut, puis les gens avaient une certaine fierté de m'appeler Mr. Luke, parce que Mr. Luke, se Chief, mais pour moi, c'est pas dans ma culture. J'ai ai, ai aimé ces passages-là, ça a été très formateur de travailler à l'international. C'est Parce... une question. Vous ouais. avez travaillé en de monde. Ben, En Vous fait, ben, on, a, on, a, on a eu à travailler dans dans sur plusieurs projets d'évaluation, euh, plusieurs projets d'études techniques, d'études de faisabilité. Euh, les pays les plus, euh, plus sollicités à ce moment-là, c'était le Pérou, l'Amérique du Sud essentiellement, l'Amérique centrale aussi, mais... Ouais. Je dirais, une bonne partie a été Pérou, Chili, Argentine, et puis euh, bien une française, viande anglaise, Suriname. Euh, évidemment, on n'a pas touché avec Cambiard à des continents comme l'Afrique, euh, ça aurait pu être le cas. Euh, je me souviens de certaines visites, mais vraiment là, plus, plus pointues comme en Russie, où on a dû faire euh, des évaluations diligentes sur des projets. Mais toutes ces expériences-là font en sorte qu'on devient plus fort, plus grand, meilleure connaissance générale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable, puis une de mes sources de motivation, c'est d'enseigner ou de donner cette information-là aux plus jeunes, qui m'entourent, parce que moi je vieillis, mais il euh, faut que quelqu'un me remplace bientôt. Fait que une des motivations que j'ai, c'est de donner cette information-là euh, aux plus jeunes qui me suivent. Puis ça, c'est, c'est, c'est, un des éléments de motivation que, que j'ai eu en ce moment, de travailler avec des, des, des gens qui ont, qui ont moins d'expérience, mais qui apprennent très vite, très bien. Puis, ils en, ils en sont très reconnaissants, c'est bien sûr. Nous parlerons de ça un peu plus tard, oui. mais je vais revenir à votre carrière. Oui. Donc, je pense que c'est 2006 que vous avez commencé avec IMGOL? Oui, I'm en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu l'acquisition par IMGAL de toutes les actifs de, de Cambiard. J'ai mm -hmm. demeuré euh, avec le groupe I'm Gold pendant une année et demie. Euh, une année et demie avec IMGOL, j'étais à ce moment-là en charge d'un projet qui est le projet Quincaïma, qui est un projet en gamme française. Et puis, un projet, quand même, qui avait ses complexités, ses défis. Et puis, euh, je me voyais dans une situation où ce que le projet n'avançait plus. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Puis là, ben, j'avais aussi un lien d'appartenance qui avait diminué, dans le sens que j'avais fait 19 ans avec, euh, avec Louis Gignac, avec Cambiard. Et puis, euh, disons que j'avais perdu ma famille d'une certaine façon. Mais je me souviens que je voyais dans les journaux, dans les informations concernant le projet euh, Canadien Mal de Malartic. C'est 2007? C'est 2007. Euh, et puis, je voyais ça comme un projet grandiose, mais je me disais, il y a encore de l'incertitude. Puis, euh, je n'étais pas prêt, peut-être, euh, en début 2017. Mais vers la mi-2017... J'ai commencé à, à, penser à cette opportunité-là de construire, je dirais, un projet de grande importance au Québec, dans ma cour, avec des gens que je connais très bien, des gens de d'où j'ai passé quand même euh, cette huit de ma vie, cette de mes, mes premières années de carrière. J'ai fait le bon avec, euh, le saut avec au Cisco en octobre 2017. J'ai rencontré Sean en entrevue, Bob Welch, John Berlusconi, puis euh, Brian Coates était aussi euh, présent dans l'équipe. Donc, les quatre, euh, les, les quatre premières personnes euh, que j'ai rencontrées. Et puis, euh, je me souviens très bien que l'entrevue était très brève en disant, Luc, est-ce que tu es capable de construire ce projet-là? Et c'est une question de Sean. J'ai répondu à Sean, j'ai dit, Sean, euh, la réponse c'est oui, puis je t'invite tout de suite à préparer le prochain, parce que euh, ça va m'en prendre d'autres. Sean a vite compris que mon je veux dire, mon intérêt, c'était de construire, de bâtir des mines, pas seulement le Canadien de Malartic. Donc, l'équipe de quatre est devenue l'équipe de cinq, et on est encore sous des très serrés. Euh, on regarde aujourd'hui, la nouvelle société au Cisco est à peu près avec les mêmes euh, dirigeants d'origine, c'est-à-dire les, euh, les cinq noms que je viens de mentionner sont toujours là. On est dans des, euh, des sociétés différentes, mais toujours en association avec la société euh, au Cisco, Gold Royalties. Donc ça, on c'est une grande fierté qu'on a il faut décrire euh, qu'en étant l'architecte de Canadienne Malartic. Oui, on, on m'a dit souvent que j'étais l'architecte de Canadienne Malartic, mais en fait c'est un travail d'équipe. Canadienne Malartic, euh, c'était la construction, c'était le projet de, de, de, mes, de ma carrière, on, on peut le dire comme ça. C'est un projet où il y a eu énormément de défis. Euh, évidemment, on a dû relocaliser 240 maisons, reconstruire 6 euh, institutions. Euh, J'ai visité cette région juste avant que vous avez commencé. Ouais. J'ai pris des photos de, avant? de village. Oui. OK. Euh, évidemment, les photos aujourd'hui changent beaucoup. Euh, le projet avait... Je dirais une notion très médiatisée. C'était un projet que tout le monde voyait. Euh, on travaillait dans un milieu urbain. On avait des gens qui avaient des certaines euh, inquiétudes sur, euh, sur, le, sur, sur leur résidence, leur qualité de vie. Évidemment, on a dû sécuriser la population sur nos méthodes de faire l'embauche de personnes qui venaient de, de, de la ville de, de Malartic, euh, former ces personnes. Donc, tout le volet social a été mis euh, à contribution. Est-ce que vous volet... avez travaillé aussi avec des gens, par exemple, des sociologues, ou c'était vraiment la compagnie minière qui était responsable? En fait, ce qu'il on avait un comité à l'intérieur du programme, à l'intérieur de la société, qui avait comme mandat de faire les relations communautaires. Demain, sur une base quotidienne, on devait s'assurer que les gens étaient informés, qu'il y avait euh, réponse à leurs questions. Et puis, toutes les questions devaient être répondues. Ça, ça ça prenait beaucoup de place dans ce qu'on appelle notre projet initial, donc de relocalisation. Pendant une année, une année et demie on a dû relocaliser le tiers de la ville de Malartic dans un contexte où on devait se préparer à construire le méga-projet qui était la, la construction de l'usine et, et, et de la mine. Mais on l'a fait, on l'a bien fait, puis si je reviens au complexe plus industriel, euh, évidemment, un des choix logiques qu'on avait, c'est de le faire avec les artisans de la ville. Donc, tous les entrepreneurs, que ce soit de Val-d'Or, de Rouen, d'Amos, de Sarre, l'Abitibi au complet, ont été euh, sollicités de façon à ce qu'on puisse travailler avec une main d'œuvre de qualité disponible. À peu près tout le monde de a travaillé avec des Ballarty, de proche ou de loin. Et aujourd'hui, ça l'a fait grandir à la fois notre, notre équipe de, de construction, mais aussi tous les entrepreneurs. Quand on regarde les entrepreneurs, ces personnes-là, comme entreprises, ça, ça les a permis de grandir aussi, ça les a permis de pouvoir solutionner sur d'autres mégaprojets qui sont soit au Québec, soit en Ontario ou ailleurs à l'étranger. Donc, tout le monde aujourd'hui peut dire que Canadien de Malartic, ça a été une réussite à plusieurs niveaux. Et puis, euh, quand on regarde aujourd'hui euh, où, le, où le contexte est, est rendu, ben, euh, je dirais qu'on est, on parle d'une production d'au-delà de 500 000 d'or par année, qui est de très grande importance. Le partenariat Canadien qu Malartic, qui est IGUIGUL et Yamana, euh, fait ce qu'on appelle un travail. De, de poursuite. Donc, on, on ils ont poursuit le travail qui avait été effectué par le Cisco. Il y a un beau projet d'expansion qui, qui est en route présentement. Demain, on a encore, euh, je vois encore une dizaine de bonnes années là, à Canadian Malartic, voire même plus avec euh, avec le projet d'expansion de Ouciscis. Est-ce qu'il y a des technologies nouvelles que vous avez, euh, que vous, vous utilisez dans cette mine? Des ah. par exemple. En fait, je dirais, au niveau de la technologie, si on regarde Canadien de évidemment, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Mais un des projets qui va être hautement technologique, c'est celui de Falco, sur lequel je travaille présentement. Le projet Falco. C'est le projet mm Home 5. Le projet on mm -hmm. 5 de Falco, essentiellement, c'est une plateforme qui est, euh, qui, nous va, qui va nous permettre définitivement de faire de la haute mécanisation téléopérée, donc téléopération à partir de la surface, avec des équipements de dernière technologie. Il faut se rappeler qu'il y a cinq ans, les technologies au niveau des opérations lumières ont évolué quand même ra, ra, très rapidement. gardons juste notre téléphone cellulaire, à quoi il ressemblait il y a à peine dix ans, et aujourd'hui, c'est n'est plus la même machine. C'est la même chose au niveau des, des équipements miniers, particulièrement au niveau de la téléopération. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on cherche pas, on, on, en fait, on cherche à opérer les équipements chaque seconde, chaque minute. Chaque seconde, chaque minute que l'équipement opère, c'est du tonnage additionnel, donc des revenus additionnels. Donc ça, ça nous permet d'avoir des meilleurs coûts. D'ailleurs, efficacité. Dans le projet Falco, on a, évidemment, sur plusieurs facettes, mais en fait, ça va être une continuité des technologies qui sont déjà existantes, mais avec un élément plus raffiné. On va aller chercher des performances, encore là au niveau des équipements, si on parle au niveau de l'efficacité des systèmes de ventilation, exactement ce qui se fait aujourd'hui, c'est que on cherche à ventiler des endroits où on en a de besoin. Mais nous, ça va être un peu plus loin pour justement, besoin, oui, est-ce qu'on a besoin de climatisation, non, est-ce qu'on a besoin de chaleur, etc. Ça va être, je dirais, à la fine pointe pour aller chercher les meilleurs éléments d'efficacité. Même chose au niveau des, euh, des cycles de, de minage, on est en train d'évaluer certains... Euh, dirais, paramètres d'opération pour le cycle d'abattage, soutirage, remblaiement. Évidemment, tout ça fait en sorte que est-ce qu'on a besoin d'une addition de, de, de poudre de ciment plus élevée dans le remblai de façon à pouvoir permettre de rentrer plus tôt dans, un, dans une phase d'abattage. On est rendu, là, à, ce, à ce niveau de, de précision-là. 15 000 tonnes par jour, Falco, pour une mine souterraine de métaux de type or, ça sera la plus grande mine d'or souterraine en Amérique du Nord. Additionné à ça, évidemment, pour comprendre qu'on a à, à jumeler euh, des opérations déjà existantes, c'est-à-dire qu'on doit dénoyer deux, bien voir, trois anciennes mines. On a traité ces eaux-là, c'est des gros volumes d'eau, on parle de 11 millions, 12 millions de mètres cubes. On a traité les volumes d'eau de façon à ce que les eaux qui sont remises dans l'environnement soient considérées pratiquement comme de l'eau potable. Donc, c'est toutes des défis technologiques de façon à pouvoir être le plus efficace ou meilleur. On aura besoin de 500 personnes pour opérer la mine. C'est 500 mineurs, mais c'est à l'intérieur de ces 500 mineurs-là, il va y avoir beaucoup de, je dirais, en grande partie des gens qui ont, ont des notions plus pointues en instrumentation, en contrôle, euh, donc des spécialités qui aujourd'hui sont de plus en plus développées. Euh, le mineur d'il y a 20 ans n'est plus le mineur d'aujourd'hui. On doit adapter les conditions actuelles, à la haute mécanisation. Aujourd'hui, vous allez avoir des, des salles de contrôle avec des jeunes filles, des jeunes garçons qui vont opérer avec des joysticks, des équipements à partir de la surface. Ça se fait déjà, mais on va le faire sur une base plus, je dirais, plus régulière, mais en plus à, à plus fort volume. Donc, beaucoup d'équipements vont fonctionner comme ça. Comme je a dit l'avantage, beaucoup plus facile de former la personne à faire ça avec leur pouce que de le faire physiquement avec l'équipement comme tel. Puis l'environnement de travail est amélioré, on a une efficacité parce qu'on n'a pas à transporter cette personne-là sur terre. Donc, à partir du moment qu'il est sur la chaise opérateur, la personne peut être effective. Oui, ça va prendre quelqu'un pour faire la maintenance mais euh, il y en a même pas moins que si on opère bien la machine et si on la rend efficace chaque euh, journée euh, au niveau du calendrier qu'on va faire, nous on dit que définitivement, notre degré de performance va être très élevé par rapport à la moyenne des opérations de gaz Donc pour cette innovation dont, dont vous avez besoin, est-ce que vous travaillez avec de l'université pour le développer ou d'autres compagnies? En, aussi en fait… La réponse est la suivante. On travaille très fort avec les équipementiers. C'est les équipementiers qui aujourd'hui possèdent l'information et puis on a une collaboration hors-faire avec les équipementiers de façon justement euh, nous permettre d'aller plus loin. On, on parle des technologies de drones. Les drones, on en voit de partout là, dans, dans nos euh, dans nos environnements, les sous-terres, aujourd'hui, il est possible d'utiliser euh, cet équipement-là pour une pour l'application de Falco. Ça va être de faire la supervision de nos chantiers à remblayer, la supervision de nos chantiers à dénoyer, de nos ouvertures à dénoyer, euh, de vérifier certains sautages, un paquet de choses. L'avantage, c'est que je peux me permet d'opérer un drone à partir de la surface, sans avoir à faire voyager une personne, dans des environnements qui parfois pourraient être jugés comme non-sécuritaires. Donc le drone devient l'appareil pour nous faciliter la vie, et en même temps améliorer les conditions de santé et sécurité. Et toujours, c'est l'efficacité. Il faut être efficace. Il faut penser autrement. Une mine à ciel ouvert ou une mine euh, souterraine? Trop, est pas, trop facile comme question, mais faut comprendre tout ce qui peut être vu de la surface c'est toujours plus facile. Dommage, il y peux toujours un contexte de, de comparaison qui peut, peut différer, mais de façon générale, une euh, à vert est plus facile à gérer. Le fait que ça soit visible, visible, un bon, contexte visible, mais c'est plus facile de, au niveau de, de l'exploitation générale. Mais évidemment, il y a des contraintes à gérer, il y a la stabilité des épontes, des murs, euh, il y a tout le contexte aussi de, de, de le gigantisme, c'est des grandes ouvertures. Et de façon générale, euh, plus que c'est petit, plus que c'est plus... Ça, ça génère un peu plus de difficultés. Mais dans le contexte de, de Falco, si on peut prendre la référence, c'est quand même une mine de, de grand volume. On parle d'un gisement qui aura une épaisseur de près de 100 mètres d'épais. Donc, c'est pas un système pilonien où on a à suivre des veines. C'est vraiment du, du minage en grand volume, donc un bulk mining. Ça s'apparente un peu à ce qui se fait à ciel ouvert, mais qu'on aura à faire sous terrain. Donc, c'est est une méthode qui n'est qui est pas sélective. C'est pas une méthode vraiment de vrac. Donc, comparer Falco en 5 à une mine à cellulaire, non. Mais il reste que ce sera une mine à une mine souterraine qui va nous donner quand même beaucoup plus de latitude, euh, de flexibilité qu'une mine souterraine qu'on a à suivre des, des systèmes, là, de type filon ou de veine. Euh, quelle est votre expérience avec la milieu de travail syndicale? Moi, j'ai vécu avec, euh, je dirais, euh, au moins deux occasions, là, particulièrement. J'en ai pas de problème. Vous savez pourquoi? La réussite, la réussite aujourd'hui, c'est la communication. À la base, euh, je pense que le côté patronial avec le côté syndical peut très bien faire les choses. Il y a une grande partie des mines de la BTV. Qui, sont, euh, qui ont un syndicat de type in-house, donc un euh, syndicat de type boutique, puisque finalement, euh, ils ne sont pas associés avec des agences euh, importantes. En fin de journée, si tout le monde se parle, tout le monde se comprend, et tout le monde euh, met, la, je dirais, d'une certaine façon, met les choses sur table, puis que les gens ont une certaine euh, cohérence avec euh, les objectifs de l'entreprise, parce qu'on peut demander euh, des conditions qui sont, qui sont inacceptables, personne ne va y gagner. Moi, ce que je dis, c'est que si tout le monde croit à la profitabilité de l'entreprise, tout le monde met les, les éléments en place pour vont arriver, je pense que chacun, autant patronal que, que syndical ou employé, peut très bien faire et puis donner, euh, donner une bonne une bonne productivité, une bonne production. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi un, un climat de travail harmonieux. Euh, moi, je verrais très difficilement rencontrer des objectifs de production quand tout le monde est en chicane, euh, qu'il syndicaux syndicats ou pas. Ce qui est important à la fin de la journée, c'est que le monde aime leur travail, aime, euh, aime euh, ait un lien d'appartenance, puis euh, c'est un travail d'équipe. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, le syndicat, je pense qu'il n'y il a rien de, de, de, de mauvais dans la structure syndicale. Moi, ce que je dis, c'est que tout le monde doit travailler ensemble pour un, un but commun, c'est-à-dire... le la réussite du projet ou des opérations. Et pour ça, ben, ça, prend, ça prend la participation de tout le monde. Je dirais qu'en général, les gens sont ouverts avec ce, ce modèle d'affaires. D'affaires, es est-ce qu'elles sont présentes dans votre milieu de travail? Moi, je peux vous dire que je regarde sous bureau présentement. Il y a, on est tout près de 50% comme communauté féminine. Euh, Ingénieurs, euh, technicien, technicienne euh, au niveau du clé local, évidemment. mais ça va, je dirais que 50% c'est je pense une bonne euh, une bonne, un bon balin, hein. évidemment on est dans la 50-50. il y a, évidemment il y a quelques années à peine euh, les ratios étaient différents et de plus en plus on voit de, de la communauté féminine, s'intéresser au domaine minier, particulièrement dans tous les métiers, que ce soit euh, euh, opérateur de machinerie, euh, technicienne, ingénieur, euh, métallurgiste, euh, géologue. En fait, euh, ce qu'on voit, c'est euh, évidemment, on est heureux, on, comme homme, je m'inclus, mais il faut, que, il faut que ça soit ça, parce qu'on sait au Québec, on a un défi important, c'est d'avoir, de recruter du personnel pour euh, nos opérations. C'est vrai pour le milieu industriel, mais particulièrement pour le domaine minier. On a besoin des femmes, on a besoin de toutes les communautés, on a besoin des gens disponibles pour prendre, pour prendre les volets ou prendre le siège ou prendre les outils pour, euh, pour travailler chez nous. Aujourd'hui... Il y a autant de place pour les femmes que pour les hommes dans toutes les opérations minières que je connais. Okay. Quel est votre que conseil à quelqu'un qui sait comment dans cette industrie? Je dirais, si un, un ou une jeune vient me voir et me demande, euh, est-ce que je dois m'en aller ou me diriger vers le secteur des sciences naturelles, ça peut être le secteur minier, ça peut être le secteur zoologique. D'abord, c'est d'essayer de, de voir, de créer la. de créer la motivation d'aller dans les études postsecondaires, ça peut être collégial, comme technicien, ou ça peut être, être l'université. Donc, de créer l'intérêt pour aller aux études. D'abord, il faut dire, il faut que nos jeunes euh, poursuivent les études après le secondaire idéalement dans des secteurs qui sont dans notre famille technique ou dans les secteurs universitaires précis, pour les secteurs miniers. Mais un des conseils, c'est de, de de croire à l'industrie, hein, pense que d'avoir euh, une certaine je dirais, croyance à tout ce qui se fait dans l'industrie minière en général, de de, de s'appuyer sur euh, sur ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit, mais en même temps de voir le futur de ce qu'on appelle la, les mines de demain comme étant un monde de défis incroyables. On a euh, développé dans les dernières années de belles choses au niveau de l'industrie minière, à tous les niveaux. Je pense qu'il y a encore de la place à, à faire euh, en sorte que l'industrie minière, je au niveau de la planète, soit connue comme une industrie euh, qui remplit toutes les conditions du développement durable, à la fois sociale, économique et environnementale. Moi, définitivement, euh, j'aimerais lui donner toute ma motivation que j'ai eue pendant mes années. Mais en même temps leur dire qu'il y a de la place pour, pour eux, mais euh, qu'il faut qu'ils mettent aussi l'énergie, qu'ils mettent les efforts, euh, comme, euh, comme nos générations ont dû faire ces dernières années. Alors euh, c'est euh, très bon juste, honnête, à gérer votre temps. Vous occupez de plusieurs de, de positions supérieures exécutives. Quel est votre secret? Le secret, très simple, être efficace. Ça, ça veut dire euh, éliminer toutes les pertes de temps. Ça paraît anodin, mais euh, l'efficacité, ça débute très tôt le matin et parfois ça peut se termine tard le soir. Mais ce qui est important, c'est aussi de bien s'entourer. On a ici, euh, chez Ossisco et Falco, une équipe en place qui nous donne euh, beaucoup de support. Euh, chaque personne sait très bien le travail qu'il y a à faire. Donc, on a, des, on a une discipline personnelle et cette discipline-là personnelle est répandue à toute l'équipe. Donc, ce qui est important, c'est de jouer un rôle de, de, de gestionnaire, s'assurer que tous les, les membres de l'équipe travaillent avec, euh, je dirais, avec une certaine forme de coordination bien serrée. Mais, euh, très facile d'avoir des distractions, il faut savoir dire non aussi. On peut pas être partout à tous les jours. On doit prioriser, donc les priorités sont aussi un élément clé. Gérer le, les éléments d'importance, bonne équipe, savoir gérer son temps de façon très efficace, euh, gérer les priorités euh, ce sont des éléments à clé euh, sur lesquels on doit travailler sur le quotidien et dormir du temps par jour. De quoi vous êtes le plus fier ma famille j'ai euh, trois filles j'ai une enfance un peu particulière parce que on était trois frères j'étais celui du Saint. donc j'avais donc jamais connu le côté féminin puis euh, avec ma conjointe Josée, on s'est dit tout euh, de suite après l'université euh, bon ben il faudrait il faudrait débuter à bâtir la famille. Donc, euh, première fille, deuxième fille et troisième fille. Donc, j'ai eu trois filles. On a eu trois filles. Tous euh, ont grandi à, à ont débuté à Rouen-Noranda. En fait, sont nés à, à Rouen-Noranda, tous les trois. Et puis euh, aujourd'hui, euh, les trois ont été à l'université, j'ai une pharmacienne, j'ai une en administration, puis la plus jeune termine son baccalauréat, en fait, elle termine sa maîtrise en architecture ici à McGill. Donc, trois filles complètement différentes, euh, trois filles qui ont qui ont du caractère, autant de la mère que du père, mais définitivement, c'est ce que je suis plus fier, c'est d'avoir euh, une famille bien, bien solide, avec des bonnes valeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez mentionner Oh, je pense qu'on a fait le tour, euh, je pense qu'on a fait le tour de, je de, votre temps. de ma carrière et de mes, de mes, de mes projets. Merci beaucoup. Beau, merci.